Äh, zu dem Podium. Ähm, das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Ihr habt es ja in der Ankündigung sicherlich auch schon gelesen. Wenn es ähm, um Afrika geht, ich sage jetzt ganz bewusst Afrika, oft wird ja gar nicht differenziert, dass Afrika äh, aus über 50 Ländern besteht. Ihr müsst mal die Tür zumachen. Oft wird das ja gar nicht äh, differenziert, dann ist das einfach nur Afrika und dann ist das der Kontinent der Krisen, der Krankheiten, der Kriege, der Armut etc. pp. Ähm, und das ist natürlich auch ganz eng verbunden mit so einer rassistischen Wahrnehmung. Äh, die Menschen in Afrika können sich gar nicht selbst äh, helfen. Sie brauchen letztendlich die Hilfe des Westens, sie brauchen die Hilfe von äh, NGO, sie brauchen die Hilfe der internationalen Gemeinschaft, äh, weil selbst... Äh, liegen Sie ja sozusagen Ihre Probleme auf Ihrem Kontinent nicht geklärt. Das waren jetzt sozusagen so rassistische Bilder, die immer wieder hier auch in der Öffentlichkeit zirkulieren. Und vor dem Hintergrund war es uns sehr wichtig, diesen Workshop äh, oder dieses Thema hier ähm, auch zur Sprache zu bringen, nämlich, ähm, dass natürlich äh, es in so gut wie allen afrikanischen Ländern, sicherlich nicht in allen gleich viel, eine ganz starke Zivilgesellschaft gibt, Das ist fast allen afrikanischen Ländern starke soziale Bewegungen gibt. Und das ist natürlich auch gar kein Zufall. Gerade weil in vielen dieser Länder die Staaten, die Regierungen sehr schwach sind, sehr korrupt sind, bleibt den Menschen ja gar nichts anderes übrig, als sich selbst zu helfen, als selbst Druck zu machen. Die Parlamente sind ganz oft Fassadenparlamente, wo tatsächlich äh, korrupte Politiker sitzen, die im Grunde genommen nur dafür sorgen, Ähm, dass für sie ihre Gruppe, ihre Region, ihre Stadt, wie auch immer, eben genug abfällt. Und im Umkehrschluss heißt das eben, soziale Bewegungen sind in den allermeisten afrikanischen Ländern sehr stark. Auch in den Ländern, in denen es äh, überhaupt nicht demokratische Verhältnisse gibt. Wir werden das jetzt gleich von unseren beiden Gästen erhören, äh, die ja beide aus der Demokratischen Republik Kongo kommen, ähm, wo es eben tatsächlich so ist, dass es dort sehr starke Bewegungen, sehr starke soziale Bewegungen gibt, obwohl es eben im Kongo alles andere als eine wirkliche Demokratie gibt. Emmanuel wird unter anderem über Migrationskämpfe in Marokko berichten. Marokko ist ein Königreich. In Togo, wie vielleicht einige gehört haben, sind jetzt bereits seit zwei Monaten Hunderttausende, teilweise über eine Million, Togo ist ein sehr kleines Land, äh, auf der Straße und demonstrieren gegen eine Familiendiktatur, die seit über 50 Jahren an der Macht ist. Also soziale Bewegungen sind eine ganz starke Realität in vielen afrikanischen Ländern. Und genau darum soll es gehen, um einfach diesen Blick zu schärfen. Es ist letztendlich eine rassistische äh, Behauptung, die im Grunde genommen Interventionen von außen rechtfertigen soll die auch rechtfertigen soll, dass der Westen in Form von NGOs, von unterschiedlichen Formen, von militärischen und anderen Interventionen anwesend ist, um am Ende dann natürlich auch eigene Interessen zu verfolgen. So viel vorneweg, warum wir dieses Podium machen möchten. Jetzt haben wir ja äh, jeweils zwei Experten äh, sitzen, äh, die darüber noch viel mehr und auch ganz anders als ich berichten können. Ich möchte Sie noch mal ganz kurz vorstellen. Die meisten haben es wahrscheinlich auch schon gelesen. Links äh, direkt von mir sitzt Emanuel Mobela, der, wie gesagt, aus der demokratischen Republik Kongo kommt, dort äh, als politischer Flüchtling fliehen musste, kurzfristig im Gefängnis war, dann äh, rauskommen konnte und sich dann auf den Weg nach Europa gemacht hat, sehr lange unterwegs war, sehr lange in Marokko festgesteckt äh, hat, äh, vier Jahre lang und dann über ein Programm des UNHCR ausreisen konnte nach ähm, Europa. Auf jeden Fall, ähm, Emmanuel hat Kampferfahrungen unterschiedlichster Art im Kongo selbst, ist darauf auch bis heute ganz stark bezogen, auf soziale Bewegungen im Kongo, hat dann aber vor allem die Erfahrungen der Migration, der Flucht gemacht, und eben nicht nur seine eigenen Erfahrungen, sondern hat eben auch... Erfahren und hat das auch mitgestaltet, wie sich natürlich Geflüchtete und Migrantinnen auf ihrem Weg selbst organisieren und kämpfen und für ihre Rechte kämpfen. Migration ist nicht eine einzige Entrechtung, sondern Migration ist auch immer ein Kampf, sonst würde es gar nicht funktionieren, sonst würden die Leute gar nicht vorankommen. Und es ist auch eine politische Organisation, auch das wird oft unterschätzt. Und das geht natürlich in Europa auch weiter, auch dort ist Emmanuel aktiv. Er wird also quasi erstmal über diesen Strang primär berichten. Emmanuel ist ähm, unter anderem bei Afrik-Europ-Interact aktiv, ist aber weiterhin auch mit einer Gruppe äh, von kongolesischen MigrantInnen und Geflüchteten in Marokko aktiv, die er selbst ursprünglich mitgegründet hat, äh, bereits im Jahr 2004, 2005, das kann er mir gleich selbst nochmal genauer sagen. Auf jeden Fall, diese Gruppe ist unter anderem Träger eines Rasthauses von Afrik-Europ-Interact äh, für Frauen, die gerade die Wüste durchquert haben. Ähm, und sich erstmal, das ist in Rabat, in Marokko, die sich da erstmal irgendwie äh, zwei, drei Monate ausruhen können und sollen, um zu gucken, wie es weitergeht. Insofern ist äh, Emmanuel weiterhin ganz regelmäßig in äh, Marokko äh, und eben in Europa, wo er schwerpunktmäßig lebt. Äh, eins weiter links, ähm, Viktor Nusi ähm, aus der Demokratischen Republik Kongo. Ähm, Was es mit dem demokratischen Aufsicht hat, wird Viktor gleich noch mal erzählen. Auf jeden Fall äh, Viktor, äh, den kennen wir ähm, bereits seit 2008 ähm, und seit 2008 haben sich unsere Wege auch immer wieder äh, gekreuzt. Viktor war auch 2011 in Mali dabei, als afrik europ interact äh, gegründet wurde. Viktor ist in äh, Kongo, aber auch außerhalb von Kongo äh, eine sehr äh, bekannte Persönlichkeit. Er ist Bauer. Äh, ist äh, also in bäuerlichen Kämpfen primär äh, aktiv, aber äh, er ist auch als Globalisierungskritiker zu vielen anderen Fragestellungen, beispielsweise Verschuldung, aktiv. Er kann ganz äh, viel ähm, über unterschiedliche soziale Bewegungen im Kongo berichten, aber eben auch in anderen afrikanischen Ländern. Das möge jetzt einfach mal als Einleitung genügen, wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Die Idee ist, dass die beiden jeweils maximal eine halbe Stunde äh, berichten, eher 25 Minuten, sodass wir tatsächlich äh, im Anschluss noch äh, die Zeit haben, zumindest vielleicht zweimal vier Fragen zu stellen. Insofern, Victor Emmanuel, je vais garder le temps et je vais vous interrompre äh, après environ 25 minutes. Chacun? Oui, j'agte vous à uh, 25 Minuten. <lacht> um, qui veut commencer Est-ce que Victor Ok, Victor va commencer. J'ai oublié. Uh, Peut-être, vielleicht einfach nochmal einen ganz herzlichen Applaus und Empfang für die beiden Gäste. Oui, merci beaucoup, Olaf. Merci à vous tous euh, qui vous êtes, vous avez sacrifié vos activités pour être avec nous ici. Sincèrement, je suis très ému euh, chaque fois que je viens en Europe euh, voir que nous avons des choses à faire en Afrique. Euh, nous connaissons beaucoup de problèmes en Afrique et que ceux qui vivent euh, la richesse s'intéresse tout de même à, aux problèmes en Afrique. Bon, cette solidarité est très importante dans la mesure où je pense que, surtout dans le milieu de jeunes en Europe comme en Amérique du Nord, euh, comprennent que la richesse dont ils jouissent ici fait des morts dans des pays d'Afrique, d'Asie et euh, de l'Amérique latine. Donc, merci beaucoup pour cette solidarité. Je vais parler de mouvements sociaux en Afrique. C'est une lourde responsabilité. Heureusement que pour moi, il y a beaucoup d'Africains qui sont là. Parce que, comme on disait hier à l'ouverture, cette session, ce n'est pas pour entendre, écouter les gens, mais c'est pour construire tous ensemble. Donc, nous sommes dans un atelier où nous tous, chacun de nous, devra apporter qui une pierre si on construit une maison, qui une planche du bois si on construit une maison et qui peut-être des clés lorsqu'on doit réparer une voiture. Donc ce que je vais dire sur le mouvement social en Afrique, eh bien, les autres, ceux qui connaissent les Africains qui sont là peuvent compléter, sinon le partenaire européen qui travaille avec, en solidarité avec le mouvement africain peuvent aussi compléter. Les mouvements sociaux en Afrique... Et très souvent, quand on en parle, les gens doutent et disent « Mais est-ce qu'il y a des mouvements sociaux en Afrique ?» Oui, les mouvements sociaux en Afrique existent. Et très souvent, c'est les syndicats dont on parle. Plus on parle des syndicats. Les syndicats des travailleurs, les syndicats des enseignants, les syndicats des médecins, les ouvriers. Et parfois, on oublie qu'il y a des mouvements qui luttent et qui ne sont pas organisés tel qu'on l'entend en Europe c'est le genre de mouvement à la base le véritable mouvement, le véritable lutte à la base ce sont des luttes menées dans des villages par les paysans, par les éleveurs, par les chasseurs le véritable lutte, et ben, on va se dire les chasseurs dernièrement j'ai entendu euh, au Mali les chasseurs dogons euh, qui se sont euh, pas révoltés, mais qui ont voulu défendre, qui défendent leurs intérêts. Et ça, c'est extraordinaire quand il dit les chasseurs. Mais les chasseurs mais c'est un groupe organisé parce que pour aller à la chasse, ils s'organisent. Et lorsque l'État impose euh, des lois pour pouvoir fermer ou ouvrir la période de la chasse sans pour autant les consulter, eh bien, euh, ils résistent. Même chez moi, les chasseurs n'acceptent pas qu'en saison sèche, colère interdit de faire la chasse, alors que c'est à cette période-là qu'on doit nécessairement faire la chasse parce que les espaces sont très restreints, on peut facilement avoir de bêtes. Alors que la loi, qui est une loi coloniale, dit le contraire, qu'à cette période-là, on ne peut pas faire la chasse. Mais ce genre de mouvements ne sont pas connus dans ces milieux ce genre de résistance ne sont pas connus dans ces milieux. Les résistances à la base, c'est dans les quartiers où les mamans, les femmes commerçantes, je me rappelle encore, les femmes vendeuses, pour ne pas dire commerçantes parce que commerçants, c'est trop grand. Euh, je me rappelle euh, quand il y a eu Forum Social euh, au Sénégal, les femmes qui vendent dans le marché au Sénégal, sur le marché le long de la route. On leur avait carrément demandé de pouvoir se retirer alors que ces femmes vivent au jour le jour de cette petite activité. Et avec leurs petits syndicats, ils se sont organisés pour résister. Et dans tout le pays d'Afrique, vous avez des femmes comme ça qui résistent parce que l'État ne veut pas le voir le long des routes ou bien le marché qui sont à côté des, grandes, des grands immeubles et surtout lorsqu'il y a une conférence internationale. On les chasse. Et donc ce sont des femmes qui résistent. Donc ces genre de résistance ne sont pas connus. On n'en parle presque pas dans les médias. Simplement parce que les médias dans nos pays d'Afrique, ce sont des médias qui ont euh, un idéal euh, fixe. Ce sont des médias qui, euh, dans la plupart des cas, euh, des médias multinationales qui défendent une cause. Et quand ce n'est pas dans leur euh, ligne éditoriale, s'il faut le dire ainsi, eh bien, ils n'en parlent pas carrément. Quand ça va à l'encontre de leurs intérêts, lorsque les femmes manifestent pour dire, euh, oui, nous voulons vendre notre riz, le riz produit chez nous, que le riz qui vient de tel ou tel autre pays. C'est le riz chinois, c'est le riz thaïlandais, c'est le riz... Mais souvent, c'est riz chinois, c'est riz thaïlandais ou c'est riz vietnamien. C'est les riz qu'on voit, les pays qu'on voit. Mais l'entreprise qui produit dans ces pays-là, l'agro-multinationale qui, qui produit ces riz-là, c'est souvent des agro-multinationales qui viennent de l'Europe ou de l'Amérique. Et donc, dans des médias euh, qui appartiennent à ces structures-là, ce genre de message euh, ne passe pas. Donc, voilà ce qui fait que très souvent, quand on parle des mouvements sociaux en Afrique, on dit Mais est-ce qu'il y a des mouvements sociaux Mais le mouvement social existe. Le mouvement social existe aussi à travers euh, l'art. Donc ce n'est pas seulement la résistance telle que nous le faisons sur le droit de l'homme. Donc je prends vraiment l'extrême. C'est dont on ne parle pas. Aujourd'hui, je vais au Burkina Faso avec Tigandja Fapoli par exemple. Mais c'est une grande résistance euh, qu'il euh, qu inocule dans les jeunes. Inoculer, c'est-à-dire que. Voilà! il amène cette matière-là. La réflexion à travers ces chansons, c'est des réflexions qui engagent toute une jeunesse. Et voilà, toute une jeunesse, sans pour autant être organisée, comme on l'entend en Europe, avec une structure, je ne sais pas, coordonnateur, président ou quoi. Et heureusement qu'ici où nous sommes, dans l'organisation de cette conférence, il n'y a pas un roi, un premier ministre un président. Je crois que c'est vraiment de manière solidaire qu'on les fait. Donc, je disais que le combat mené par Tikanja, c'est un combat qui stimule toute une jeunesse et une jeunesse qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, quand vous allez au Burkina Faso, par exemple, on a pu chasser les, les, les dictateurs. Vous allez au, au Sénégal, on a pu arrêter la démarche du président qui voulait encore se taper de mandat, sinon changer la... Euh, la constitution et ça c'est à travers la musique donc comme ça vous avez la musique vous avez les théâtres le ballet citoyen au Burkina Faso le ballet citoyen aujourd'hui euh, c'est un mouvement tout un mouvement à travers le théâtre qui fait que partout en Afrique les gens sont en train de s'inspirer pour faire des, mo des mobilisations je sais même que les membres du ballet citoyen sont venus au Congo et le gouvernement a qualifié ces gens-là, les jeunes du ballet citoyen qui sont venus au Congo, il y en a marre, sénégalais, ils sont venus au Congo, on les a traités de terroristes, des gens qui sont venus apprendre aux Congolais le terrorisme. Ben, oui, c'est comme ça. Donc euh, tous ces jeunes ont été arrêtés au Congo et euh, à la fin ils ont été expulsés. Parce qu'on devait expliquer à, aux politiques congolaises que, ben, écoute, ils ne font que chanter, ils ne font que faire du théâtre. Et ce théâtre existe au Congo. Ce genre de théâtre populaire existe au Congo. Ce genre de musique populaire existe au Congo. Hein, ceux qui suivent, par exemple, euh, Oasekwa, Félix quoi ceux qui sont en France, qui suivent Félix quoi puisqu'il a beaucoup vécu en France, il a des chansons militantes qui parle, qui interpelle le gouvernement pour dire, par exemple, « Peuple Azosé Nganini, que demande le peuple ?» Le peuple demande qu'il ait accès à l'alimentation, une souveraineté alimentaire, qu'il ait accès à l'éducation, qu'il ait accès à la santé. C'est ce dont le peuple a besoin. Que ses enfants qui terminent les études puissent travailler. Félix Oisey, Chante. Et, et c'est des chansons très populaires comme ça. Alors j'ai dit aux politiciens progressistes que je connaissais, j'ai dis même, mais si Félix Ouazéqua chante ça, interpelle vous qui dirigez et mobilise la population autour des droits sociaux et économiques, mais en quoi alors euh, ballet citoyen, où il y en a marre, le jeune qui vient du Sénégal et de Burkina Faso, qui arrive chez nous, tiennent le même langage, vous les traitez de terroristes, pendant que les chansons de Félix Ouazéqua au Congo passent à la radio et j'ai dit moi personnellement j'ai dit parce que j'avais l'occasion de faire des émissions à la radio j'ai l'occasion de faire des émissions à la radio à la télévision j'ai dit aux autorités politiques congolaises j'ai dit mais vous vous créez des problèmes parce que ces gens là ils sont connus en Afrique et à travers le monde donc les arrêter ça va tout simplement dénider votre politique ça va mettre à nu votre politique des de, de répressions. Et j'ai dit à ces dirigeants politiques, mais que font vos chargés d'affaires ou nos chargés d'affaires, nos chargés culturels dans nos ambassades Parce qu'un ambassadeur congolais qui est au Burkina Faso et qui ne connaît pas ballet citoyen moi je ne sais pas en quoi il est chargé d'affaires, un chargé culturel. Un chargé culturel qui est au Sénégal et qui ne connaît pas euh, le mouvement Yanamar du Sénégal, je ne sais pas en quoi il est euh, chargé culturel. Donc euh, voilà pour dire qu'à travers l'art, et je considère vraiment l'art, parce que l'art mobilise, ça nous permet, ça permet à ce que le mouvement social en Afrique puisse avoir une grande euh, obédience. Donc dans les activités, les manifestations, les mobilisations, l'art a un grand rôle et on peut même aller plus loin avant le mouvement de jeunesse que nous connaissons aujourd'hui euh, au Sénégal je disais ça encore à Francfort la conférence qu'on a eu la fois passée Ousmane Semben au Sénégal et c'est vraiment à l'époque à, à la vieille époque euh, des années euh, 60 euh, des années 55 Ousmane Semben a commencé à faire des films en langue locale des vidéos en langue locale parce qu'il a trouvé que c'était une façon de pouvoir mobiliser la population. Donc l'art joue un grand rôle, que ce soit la musique, que ce soit les théâtres, euh, la peinture, euh, le cinéma. Et ça, souvent, on n'en parle pas. Ça mobilise les citoyens, mais très souvent, quand on parle de mouvements sociaux en Afrique, on n'en parle pas. Sinon, on parle juste de Yanamar aujourd'hui, vu le succès que ça fait euh, au Sénégal, au Mali et sinon des balais citoyens vivent les succès parce qu'un dirigeant un, un dictateur est tombé mais le petite lutte à la base dans le village dans les quartiers la lutte pour l'accès à la terre très souvent euh, on n'en parle pas et comme je suis paysan donc, euh, je vois comment le peuple euh, au Mali par exemple ou au Sénégal euh, sur le long du fleuve euh, euh, Sénégal, le long du fleuve Niger où on voulait privatiser les terres, où les gens voulaient, les grandes multinationales voulaient s'accaparer des terres, les mobilisations qui ont eu autour de ces... Euh, contre cet accaparement des terres. Mais très souvent, quand ça se passe dans des, petites, dans des petits villages, on n'en parle pas. Je veux parler aussi des mobilisations, des de mouvements sociaux qui existent par rapport... Euh, à la conservation, soi-disant conservation de la nature, dans le parc national. Je prends un exemple d'une ethnie, bon, j'ai oublié le nom de l'ethnie au Kenya, où on devait confisquer les terres pour pouvoir installer un parc, un parc pour la chasse, comment on appelle ça, chasse des complaisances. Donc on devait prendre un espace où il y a des lions, des éléphants et consorts, et euh, donner cet espace-là euh, à un prince de l'Arabie Saoudite. Et lui, avec tous les petits riches et les voleurs d'Afrique et, et les oppresseurs en Europe ou en Amérique, tous ceux qui ont de l'argent devaient se retrouver sur cet espace-là pour pouvoir tirer sur les animaux. Eh bien, cette population a résisté, elle a résisté le gouvernement kenyan a opprimé, a fait de l'oppression, et ce peuple est allé même jusqu'à Genève pour pouvoir euh, euh, exposer son problème euh, au niveau de la commission du comité des Nations Unies des droits de l'homme. Et le comité des Nations Unies des droits de l'homme a donné raison à cette population. Mais ce genre de lutte, c'est des luttes dont on ne parle pas. Sinon, en Allemagne, je crois les attentats à, à, à, à, à, à Namibie, le peuple indigène en Namibie, qui ont été brimés, qui ont été... Ouais? Oui, les RR, voilà. Qui ont été maltraités euh, à l'époque euh, par les colons allemands. Mais cette population a pu faire un procès contre euh, ceux-là qui les ont opprimés et qui continue aujourd'hui à le faire Mais ce sont des résistances dont on parle peu. Donc voilà, des résistances existent, que ce soit sur l'agriculture, et, et moi-même sur l'agriculture, je vis dans un territoire qui est occupé par euh, un agro-industriel belge, Gilles, Gilles Van Lanker. Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Sogenac, mais nous savons qu'on a juste changé de nom. Ce monsieur, avec son entreprise, est là depuis 1923. 23, 1923. Et nous sommes indépendants en 1960. Il occupe 50 000 hectares. Pour comprendre cette superficie, il faudrait que vous compreniez la superficie de votre état ici. Je ne sais pas votre état ou votre commune à quelle superficie. Comme ça, vous allez faire la comparaison. Donc, il occupe 50 000 hectares. C'est presque... Tout un pays, hein, c'est comme la superficie du Liban, si je peux prendre euh, comparer. 50 000 hectares, d'ailleurs, c'est plus que la superficie euh, du Liban. Donc, cette superficie est occupée par cet agro-industriel. Et aujourd'hui, moi, je manque de la terre à cultiver. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis rentré au village. Parce que j'ai été formé enseignant, je devais enseigner. Mais je suis rentré au village pour mener ce combat avec mes frères. Le résultat, l'entreprise n'est pas encore partie. Mais au moins aujourd'hui, avec la dynamique, les stratégies que j'ai appris au Brésil dans le mouvement des sans terre parce qu'on a eu des échanges avec le mouvement des sans au Brésil, j'ai été plus de cinq fois au Brésil, voir comment est-ce qu'il travaillait, le mouvement des sans terre Eh bien, aujourd'hui, nous occupons les terres. Des groupes de jeunes occupent les terres dans cette ferme-là. Mais il y a des arrestations qui s'en suivent et pas seulement les hommes moi je suis leader mais je suis vraiment inférieur par rapport à une femme qui mène les combats là, maman Marie-Josée une femme qui conduit des jeunes et elle est devant quand elles vont, euh, elles vont occuper les terres dans leur groupe et quand la police arrive, excusez-moi les femmes euh, elle enlève ses habits, elle reste nue et elle va affronter un policier nu, toute nue et, et ça, ça pose des problèmes. Malheureusement, il a été cinq fois en prison. La dernière fois, c'était l'année passée, qu'on a travaillé pour qu'elle soit libérée. Donc, euh, des luttes comme ça existent. J'ai encore quelques minutes Encore trois, quatre minutes. Bon, tu vas m'accorder un peu plus de cinq minutes. Merci. Donc, c'est des luttes, mais on ne peut pas en parler. Cette lutte, par exemple, de Maman Marie-Josée, euh, on ne peut pas en parler parce que c'est une entreprise, à euh, l'enquête. donc... Euh, Jules Van Lanker si vous regardez sur internet cette grande agro-industrielle ce, gra ce gros agro-industriel il dit sur internet qu'il est technicien même euh, pour conseiller les éleveurs au Mali au Mali, au Gabon et tout ça vous voyez ça sur internet qu'il a de l'expertise et il fait ce genre de consultation au Mali ben, je ne sais pas si c'est vrai mais c'est ce qui est écrit sur internet donc c'est pour dire qu'il est grand, il est grand. Et donc, des luttes comme ça existent. Des luttes existent aussi en matière d'habitat. Parce qu'aujourd'hui, nos villes sont en train de s'agrandir. Et on n'est pas dans la stratégie d'aller en hauteur. Donc, les villes s'agrandissent. Et vous avez aujourd'hui des promoteurs immobiliers qui arrivent et qui chassent les habitants. Et c'est des résistances que vous trouvez à Bamako, que vous trouvez au Sénégal, que vous trouvez à Kinshasa, que vous trouvez à Niamey euh, ou, Manu, euh, au, ou au Bénin. Donc, mais c'est des lits dont on parle peu. Donc voilà pourquoi je Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Parce que les médias, comme je disais, les médias ont un idéal, ils ont une ligne de conduite dictée par le multinational. Mais nous avons les médias locaux. Les radios nationales, les télévisions nationales, les télévisions nationales, les radios nationales ne peuvent pas en parler, parce que les dirigeants sont au service de ces multinationales qui souvent viennent prendre les terres. Donc ils n'en parlent pas. Et là je, je veux que Olaf, chaque fois que tu dis en Afrique qu'il y a des dirigeants politiques corrompus, faut toujours ajouter que ces dirigeants politiques corrompus avec la complicité des dirigeants politiques au nord ou des multinationales. Parce que tout ce qu'ils volent est gardé dans ces pays ici. Donc, euh, j'aimerais toujours qu'on les dise, parce que très souvent, on les dit les dirigeants politiques corrompus. Tu sais, bon, je sais que nous savons ça tous qu'avec la corruption, mais il faut qu'on forme une phrase pour citer ça. Donc, dans l'habitat, aujourd'hui, les promoteurs immobiliers font tout pour chasser, euh, chasser les populations. Et ça aussi, je vais prendre un exemple à Kinshasa où un promoteur immobilier est en train de construire ce qu'on appelle la cité du fleuve. Encore deux minutes. Oui, oui je vais arrêter. Oui. La cité du fleuve. Et donc, il est allé, il a carrément chassé les femmes qui faisaient le maraîchage, euh, maraîchage là-bas, qui plantaient les riz là-bas. Et aujourd'hui, il est en train d'élever euh, des, des immeubles sur l'île, dans une île, entre Kinshasa et Brazzaville. Et donc, ça constitue... Aussi, là, on est en train de résister. Donc, le média, souvent, n'en parle pas, parce que ce sont des médias, même au niveau national, avec des dirigeants corrompus, mais soutenus par des multinationales au nord. Donc, on n'en parle pas. Mais nous avons aussi des médias privés. Et malheureusement, le média privé pour nos lits, même si euh, les radios et les télévisions sont sur satellite, malheureusement, nous, nous n'avons pas l'argent pour pouvoir payer. Parce que le média privé, pour donner une information, vous devez payer. Et nous, on n'a pas cet argent. Et j'ai donné un exemple hier, là où on était pour le film. Moi, j'ai fait une émission à la radio, paysan face à la mondialisation, mais c'est en Kikongo, en langue nationale. Sinon, à Kinshasa, j'ai fait l'émission euh, paysans, donc euh, congolais, lève-toi, débout congolais, fait de conscience Mais au village où j'ai fait paysan face à la mondialisation, euh, moi, j'ai 1h30 par semaine. Et où je parle avec le paysan de tous ces conflits qu'il y a entre l'agriculture moderne, soi-disant, et l'agriculture traditionnelle. l'accaparement des terres, sinon le pesticide et tout cela. J'ai 1h30 avec mon groupe, avec tout un peuple. Mais il y a un monsieur qui fait l'émission pour faire la promotion des pesticides, des engrais, de tous les produits chimiques. Et lui a 4 heures par semaine. 4 heures et lui il paye. Il paye. Mais parce que nous, et lui, il le fait à une heure stratégique, à 20h le soir. Tout le monde est à la maison. Mais nous, notre mission, comme nous ne payons pas, nous n'avons pas de l'argent à payer. Nous, nous avons les missions chaque dimanche à 14h, 14h à 15h, et chaque jeudi de euh, 17h30 à 18h, pendant que les paysans sont dans les champs. Mais celui-là, l'autre, il a l'argent. Eh bien, lui, il, a, il passe à l'ère stratégique. Donc voilà un peu le problème dans les médias. Donc euh, peut-être que je vais terminer par là et l'autre va compléter. Donc la solidarité est très importante. Les mouvements sont là, les résistances sont là. D'ailleurs, le dernier combat, aujourd'hui, je crois que les Togolais, euh, à tout moment, ils sont en train de manifester à Paris. Et ça se passe en relais avec ce qui se passe euh, au Togo. Au Congo, on est en train de manifester malgré Kabila qui tire sur les gens. Il tire sur les manifestants. Il tire sur tous les jeunes qui sont en train. Il arrête. Mais nous continuons le combat. Et comme on disait hier, moi, je n'ai pas peur. Je suis déjà mort. J'ai 54 ans. Bon, pour moi, ça suffit. Nous allons, vous les jeunes, vous allez prendre la relève. Parce que ce n'est pas sûr, quand je vais rentrer chez moi, qu'on ne va pas m'arrêter. Mais je ne me décourage pas. Mais chaque fois aussi, ceux-là qui me voient, ils disent... Ah oui, toi tu parles parce que euh, tu vas souvent en Amérique, tu vas souvent euh, euh, en Europe, donc c'est pourquoi tu parles. Mais un jour on t'aura. Ils le disent. Oui, j'ai dit oui ces jours-là quand ça viendra, bon ça va. Mais il y a d'autres victoires qui vont naître. Donc on n'a pas cette peur. Mais ce qui est vrai, que nous devons la solidarité, nous devons nous faire la solidarité. Bien sûr que malgré cette solidarité, malgré le nom du Nord, le fameux soutien du Nord dont ils parlent, Chebeya qui était un grand activiste des droits humains. Florbert Chebeya, qui était connu dans le monde en Afrique, un grand défenseur des droits humains au Congo, bon, il a quand même été assassiné. Mais nous disons, comme on n'est pas encore assassiné, on n'est pas encore tué, eh l'espace qu'on nous donne, comme disait Boniface hier, profitons de cet espace maintenant. Mais je sais que nous finirons par vaincre. Nous finirons par vaincre parce que nous sommes nombreux. Prenons conscience, aujourd'hui, les médias sociaux facilite la tâche bien que je ne sais pas les utiliser bon, je suis trop villageois mais je vais quand même changer mais les soyons engagés et voilà euh, je vous remercie merci beaucoup alors, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord dire merci à Olaf, dire merci aussi aux organisateurs et aux organisatrices de cette conférence qui nous donne l'occasion d'être ici. Et effectivement, comme Victor vient de dire, il y a des mouvements des bases en Afrique qui se battent nuit et jour. Et souvent, ce qui se passe normalement dans des petits villages ou à l'intérieur du pays, comme on dit chez nous, c'est-à-dire au niveau des provinces, ce sont des lits qui ne sont même pas connus, qu'on ne parle pas. Et aussi, quand les gens mènent ces lits-là, ils sont arrêtés, ils sont même assassinés. Et Victor vient de parler de Tchabeya. C'est parce que Tchabeya était connu au niveau international. Il faut dire qu'il y a beaucoup aussi qui ont été tués et qu'on continue à tuer. Ce qui fait que les gens mènent d'élite, à un moment donné, ils sont obligés de prendre la fuite. Et quand ils prennent la fuite, ils se mettent sur la route d'immigration. Alors moi qui suis ici, j'ai fait partir, euh, je ne sais pas souvent me définir si je suis euh, un fouillard ou bien... Euh, oui, comprenez donc, j'ai fait partie de ceux-là qui ont commencé, qui ont mené des luttes au niveau du Congo, et c'était en province, en Boujmaï. Et c'est cette lutte qui va me conduire sur le chemin de l'exil. Et quand j'arrive sur le chemin de l'exil, je vais trouver qu'il y a encore des barrières construites et on ne pouvait pas nous donner l'occasion d'aller dans un pays de notre choix pour pouvoir demander l'asile. C'est ainsi que je me suis dit, je vais continuer avec la lutte, commencer au Congo. Alors, quand je prends le chemin de l'exil, après beaucoup de temps, après beaucoup presque deux ans de route, je me suis retrouvé au Maroc et là, je pensais que je pouvais demander l'asile, je pouvais recommencer ma vie, mais malheureusement, quand j'arrive, je vais trouver encore une situation difficile. C'est-à-dire que on trouve au Maroc, j'ai trouvé des amis, il y a des amis migrants qui étaient là, mais on était obligés de se réfugier dans des ghettos. On ne pouvait pas sortir puisque sortir, c'était prendre le risque d'être arrêté et d'être refoulé. Et il y avait des mouvements d'arrestation, il y avait des refoulements qui se faisaient à tout moment. Alors, quand je me retrouve dans cette situation, je me suis dit que je ne pouvais pas croiser les bras. Il va falloir que cette lutte que nous avons commencée à l'intérieur du pays au Congo, il va falloir mener maintenant cette lutte ici au Maroc. Et cette lutte qu'on va mener au Maroc, ce n'était pas seulement pour demander qu'on nous donne les papiers ou bien pour montrer que nous existons, mais c'était une lutte aussi pour rappeler à ceux qui nous fermaient des frontières à ceux qui ne voulaient pas qu'on soit libre, libres, que, écoutez, ici au Maroc, vous avez accueilli des dirigeants africains qui ont créé des dégâts. Vous savez bien, le président Mobutu, qui a créé beaucoup de dégâts politiques et économiques, a été accueilli au Maroc avec sa famille et il a eu l'asile. Mais, par contre, ceux et celles qui fuient les dégâts provoqués par Mobutu n'avaient pas le droit de rester au Maroc. Alors on a commencé cette lutte pour dire aux marocains, pour dire aux autorités marocaines que voilà, nous sommes là parce que vous avez accepté les dictateurs qui ont détruit le pays pour qu'ils soient ici. Vous avez aussi l'obligation de nous accepter aussi. Et nous avons commencé la lutte au Maroc et on a créé une association qui était appelée ARCOM, c'est-à-dire Association des Réfugiés et Demandeurs d'Asile Congolais au Maroc, nous avons créé cette association pour mener de lutte, pour revendiquer la liberté de circulation, pour dire aussi que, parce que quand nous avons commencé la lutte, nous avons trouvé aussi que toutes les violences qu'on subissait au Maroc, il y avait aussi la main de l'Union européenne. Avec cette politique d'externalisation des frontières, l'Union européenne était en train de payer, donc de financer le Maroc pour qu'ils puissent arrêter les gens, pour qu'ils puissent, pas arrêter jamais, pour qu'ils puissent nous arrêter, nous, et nous expulser dans les déserts. Alors nous avons commencé cette lutte pour dire aussi non à cette politique d'externalisation de l'Union européenne et aussi dire à l'Europe que c'est bien de financer le Maroc pour bloquer les frontières, mais il faut aussi s'interroger sur les relations des causes à effet. Pourquoi nous sommes là Il ne faut pas oublier les dégâts que vous avez créé dans nos pays, depuis le temps de l'esclavagisme, en passant par la colonisation, jusqu'à ce moment, il y a toujours des dégâts politiques et économiques que l'Europe est en train de euh, commettre dans nos pays africains. Alors nous avons commencé cette lutte pour montrer cela. Et quand nous avons, fait, euh, quand nous avons créé notre association, puisque c'était la toute première association autogérée des migrants au Maroc, et il faut dire que la chose, ça n'a pas été facile de monter une telle structure puisqu'on faisait face régulièrement aux arrestations et aux refoulements. Mais nous, quand nous avons commencé à travailler dans notre association, nous sommes allés vers les associations marocaines des droits de, droit de l'homme pour leur dire qu'il y a les droits de l'homme pour tous et pour toutes et pas uniquement pour les marocains. Donc si vous menez de l'élite pour les droits de l'homme, vous devez aussi savoir que nous, les migrants, nous sommes là et vous devez aussi tenir compte de notre présence, militer aussi pour défendre nos droits. Et c'est ça la lutte que nous avons menée au Maroc. Et pendant cette lutte, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester seulement enfermés dans des ghettos, il fallait sortir. C'est ainsi que nous avons organisé aussi des mobilisations. Et la toute première mobilisation organisée, c'était devant le bureau du HCR. Nous avons fait un sit-in, puisque chaque fois que nous étions arrêtés et refoulés, Bien qu'on avait les statuts de réfugiés du HCR, mais on n'a pas vu un seul jour le HCR prendre la parole pour dénoncer cet état de choses. Il disait non, voilà, s'il parlait, les autorités marocaines allaient fermer leurs bureaux. Alors nous nous avons dit comme ça, comme vous ne pouvez pas parler, nous, nous allons parler à votre place. Et nous sommes allés devant les bureaux du HCR, nous avons manifesté. Et il faut dire que cet endroit, c'était aussi un endroit stratégique, puisque le siège du HCR au Maroc, c'est situé, à l'époque, c'était à un endroit où, euh, donc juste à côté d'une route que le ministre et aussi euh, certains euh, officiers militaires prenaient pour aller dans leur bureau. Alors, nous avons mené cette lutte-là. Pendant qu'on faisait la manifestation, il y avait euh, des ministres, il y avait des policiers qui passaient et nous, nous étions là avec euh, des, des banderoles, avec euh, euh, des tracts et on a pris même le courage de jeter des tracts dans les véhicules des policiers donc c'était la toute première fois euh, qu'au Maroc on a vu une telle résistance avec cette résistance nous avons aussi occupé l'église catholique au Maroc pour dire aussi à l'église que vous avez une responsabilité morale de défendre les personnes marg marginalisées mais nous quand nous étions là on n'a pas vu l'église prendre la parole pour nous défendre et nous sommes allés très loin puisqu'on a organisé aussi une manifestation devant le parlement euh, marocain voilà les luttes que nous avons menées et à cause de cette lutte il y a des organisations marocaines qui sont venues vers nous, nous avons commencé à lutter ensemble, et nous leur avons dit, nous n'allons pas vous laisser, nous allons nous battre ensemble. Ce qui fait que, pendant la révolution, euh, le printemps arabe, je vais vous dire qu'au Maroc, il y a eu deux migrants qui se sont battus, qui sont descendus dans la rue, aux côtés des Marocains, pour dire, nous voulons qu'il y ait aussi le changement ici au Maroc. C'est-à-dire, nous avons aussi soutenu la lutte pendant la révolution, euh, le printemps arabe au Maroc. Donc, ce sont des luttes que nous avons menées. Et cette lutte continue aussi ici, euh, en Europe. Depuis que euh, je suis là, on n'a pas croisé les bras. On a commencé la même lutte au sein de l'Afrique Europe Interact. Et je crois qu'au sein de l'Afrique Europe Interact, vous allez voir qu'il y a deux migrants qui luttent nuit et jour. Et non seulement comme c'était dans les temps, parce que l'élite... Euh, des migrants. Dans les temps, c'était uniquement pour euh, demander qu'on donne les papiers, qu'on nous accorde les papiers. Maintenant, ce n'est plus uniquement pour demander le papier, mais maintenant c'est une lutte que nous sommes en train de mener pour informer aux citoyens et citoyennes européens la situation qui se passe dans nos pays et aussi pourquoi cette situation se passe comme ça. Comme Victor vient de dire, il y a des multinationales qui sont là, qui créent les dégâts. Et en même temps, il y a des entreprises et donc des, des dirigeants européens ici qui soutiennent des dictatures en Afrique, qui mettent des gens au pouvoir en Afrique et qui continuent à soutenir ces gens-là. Alors, c'est une lutte que nous sommes en train de mener aussi pour revendiquer à l'Europe de mettre fin à leur soutien aux dirigeants dictateurs et aussi de mettre fin au pillage de l'Afrique par les sociétés multinationales. Alors, vous comprenez que la lutte s'est diversifiée maintenant. Il y a beaucoup euh, d'organisations, il y a beaucoup d'associations autogérées. D'abord au Maroc, on a commencé avec l'ARCOM, mais avec, après l'ARCOM, il y a beaucoup d'associations qui sont créées encore. Il y a des mouvements des femmes qui sont créées. Et aujourd'hui, au Maroc, quand vous arrivez, vous allez voir qu'il y a une résistance. Et moi, je dis souvent, le Maroc est devenu aujourd'hui bastions de la lutte euh, de migrants. Parce qu'on lutte là-bas, on mène des luttes on continue à lutter sur tous les fronts. Et si vous arrivez au Maroc, il y a des organisations de femmes migrantes qui mènent encore d'élites pour revendiquer leurs droits, qui mènent encore d'élites pour euh, montrer à la face du monde que nous sommes là parce que vous détruisez nos pays. Ce sont des qu'on est en train de mener. Et ici, en Europe, déjà au niveau de l'Afrique, Europe interact je crois que vous voyez, il y a... Euh, des mouvements, il y a des organisations, il y a des élites des, des, des, des, des, des qu'on est, qu est en train de mener sur plusieurs formes. Il y a des gens qui écrivent, c'est le cas avec moi où j'ai écrit ces livres, c'est écrit en français et en allemand. En allemand c'est mon chemin du Congo vers l'Europe et en français c'est « Réfugiés, une Odyssée africaine ». Et il y a aussi d'autres personnes qui écrivent aussi des livres. À part ça, il y a aussi des élites qu'on mène à travers les théâtres, à travers euh, euh, le film. Ce sont des élites qu'on est en train de mener pour euh, euh, non seulement se plaindre que non, nous sommes là, nous avons besoin de papiers, nous voulons nous intégrer, mais non, on mène ces élites, on écrit, on fait des films, on fait des théâtres pour montrer à la fois pourquoi nous sommes là et pour montrer pourquoi... Euh, les gens sont obligés de quitter leur pays pour venir. Et en même temps, on lutte aussi pour la liberté de circulation. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ici en Allemagne, si les citoyens allemands et allemandes que vous êtes, vous voulez partir en Afrique, je crois que dans beaucoup de pays, vous avez besoin seulement de votre passeport et vous arrivez là-bas, on ne vous demande pas les visas. Mais pourquoi les Africains, pour venir ici, ils doivent donner... Euh, ils doivent, euh, avoir les visas et ces visas-là, ce n'est pas facile d'obtenir les visas en Afrique pour venir ici en Europe. Alors voilà pourquoi nous sommes en train de mener des leads ici pour revendiquer la liberté de circulation. Et je vais faire encore un pas en arrière pour terminer. Et qu'au Maroc, depuis 2000, 2015, nous avons, en tant qu'Afrique Européenne Interact, nous avons créé une. Euh, donc un centre d'hébergement euh, de femmes migrantes et le centre, hélas, on offre l'hébergement temporaire aux femmes qui viennent d'arriver mais ce centre est devenu non seulement un endroit où les femmes viennent pour se reposer mais c'est devenu aussi un endroit pour des résistances de femmes puisqu'en ce moment nous avons créé un atelier où les femmes se rencontrent chaque fois, euh, une fois par mois elles arrivent à parler à échanger et à lutter aussi, pourquoi ils sont là, pourquoi on ne on, on veut pas leur donner des papiers, pourquoi ils doivent se retrouver dans une situation telle qu'ils sont, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer ni reculer. Donc c'est devenu aussi euh, euh, un endroit de résistance. Voilà autant de résistance que nous sommes en train de mener. Et je crois, je finis peut-être que dans les débats, on peut discuter s'il y a des questions. Erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite. Jetzt ähm, haben wir tatsächlich noch eine halbe Stunde Zeit, ähm, um ähm, Fragen zu stellen, ähm, Ergänzungen zu machen. Es sind ja auch andere ähm, Aktivisten und Aktivistinnen äh, aus afrikanischen Ländern hier im Raum vielleicht auch einfach Ergänzungen, dritte Erfahrungen. Insgesamt wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir uns alle jeweils kurz halten, damit möglichst viele zu Wort kommen und auch ähm, die beiden äh, hier auf dem Podium auch nochmal Antworten oder Ergänzungen oder Vertiefungen machen können. Wegen der Übersetzung immer gerne mit Mikrofon sprechen. Von daher stelle ich mich mal jetzt schon mal ein bisschen hier vorne hin. Wer würde gerne den Anfang machen? Ähm, auf Deutsch? also vielen Dank erstmal ähm, für eure Berichte. Ich habe mich gefragt, ähm, vor allem als Victor erzählt hat, was ähm, entweder ja, diese nicht so stark organisierten Bewegungen brauchen ähm, oder nutzen, ähm, damit sie ja, so als Unterstützung oder eben umgekehrt gefragt, was, was hinderlich ist, ähm, dass so Gruppen, die nicht so formal organisiert sind, trotzdem irgendwie Gehör finden oder sich eben untereinander vernetzen ähm, können. Merci. Merci. merci, bonjour. Je voulais demander à Victor, merci pour euh, vos présentations. Euh, Victor, je voulais savoir, à quel niveau tu situes le fait que tu t'es présenté à l'élection présidentielle? À quel niveau de la lutte tu situes ça? Comment tu expliques ça? Merci Have... Je me suis présenté à l'élection présidentielle. Oui, tu as voulu te présenter, non Oui, mais à la députation, oui. oui okay, le okay? ouais, okay. Ça, okay. Ça, ça, <laughs> bon, micro, sinon on peut pas traduire. Okay. ok, ça va. Ok. La question est clarifiée et Victor va répondre. D'autres Merci, merci aussi. Um, comment est-ce qu'on peut s'imaginer uh, l'oppression en Afrique uh, dans les pays que vous connaissez uh, uh, de, de la partie, de la police, uh, du gouvernement, uh, des de concernes internationaux Ok, une vierte noch, et puis on va continuer. Oui, merci beaucoup. Ich fand es sehr spannend. Mich würde noch interessieren, wie die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung in Marokko ausgesehen hat. Gab es da einen engen Austausch zwischen, zwischen eurem gegründeten Verein und eurer Initiative oder war die da ziemlich Einzelgänger? Okay, ähm, zwei Fragen an Viktor, eine an Emanuel, eine an euch beide. Vielleicht, Viktor, möchtest du anfangen? Oui, merci. Et donc euh, je vais commencer par euh, l'oppression. Bon, je pense que l'oppression ça, dans le mouvement bon, quand on parle de l'oppression en Afrique, c'est que c'est vrai qu'en Afrique, très souvent la police tire à balle réelle et ça tue. Il ça, y a beaucoup de morts. Mais ici euh, j'ai été dans une manifestation à je sais pas, à Hambourg, je crois, euh, où on a été, euh, on, on a subi l'oppression, ici, en Europe. 2008. Oui, voilà. Donc euh, on nous a jeté de l'eau et tout ça, et les amis devaient me protéger parce que, bon, euh, donc l'oppression existe. Je vois encore sur le droit de, de paysans et de peuples indigènes aux États-Unis, je crois c'est dans l'état de dogota actuellement où on doit construire euh, un oléodique euh, aux états unis Et Trump est en train de malmener le peuple indigène là-bas. Donc l'oppression, c'est seulement par rapport euh, à, une certaine, à la catégorisation de violence, hein, comme on l'a dit avec les ouragans. L'Allemagne, c'était 120, 120 km h ou 110 km h hier le vent. Ça paralysait. Aux États-Unis, c'était 200 km h l'ouragan. Donc voilà un peu, c'est ça le niveau d'oppression. Mais l'oppression, qu'elle soit, elle n'est pas petite. L'oppression, c'est l'oppression. Qu'elle se passe en Europe ou en Amérique, et lorsque le peuple réclame, revendique le droit, je crois qu'on n'a pas droit d'opprimer. On n'a pas droit d'opprimer. Euh, sinon, alors, lorsque les dirigeants, nos dirigeants politiques, ceux-là qui oppriment, mais lorsqu'ils commettent des fautes graves, ils signent des contrats bidons. Mais comment nous nous devons les sanctionner Pourquoi ils nous sanctionnent Et eux, ils ne veulent pas être sanctionnés. Donc l'oppression, c'est un peu partout. Mais seulement ce que je peux dire pour le cas de l'Union européenne, par exemple, c'est qu'il y a eu pendant, je crois, trois ans ou quatre ans, un projet de l'Union européenne qui formait des policiers au Congo. Mais curieusement, donc les dirigeants, les leaders des policiers. Mais curieusement, ces gens-là formés, quand ils allaient dans leurs troupes, ce sont ces policiers-là qui opprimaient la population. Et c'est là où nous avons besoin de la solidarité pour interpeller les dirigeants politiques de l'Union européenne pour dire mais quel est le résultat de ceux qui ont été formés, la police qui a été formée au Congo. C'est ça aussi l'histoire des formations. Est-ce que la formation des, poli des policiers doit venir de l'Union européenne Voilà. C'est la formation. Donc, l'éducation. Quel genre d'éducation il faut donner Quel genre de formation Est-ce que c'est la formation C'est tout à fait normal. La police de l'Union européenne, pour défendre les intérêts de l'Union européenne, en tout cas, ne peut former le policier là-bas que dans le sens de défendre les intérêts de l'Union européenne. Donc, mais on peut interpeller là-dessus. Donc l'oppression, elle est là. C'est vrai qu'elle est trop intense, ça fait des morts. C'est inexplicable, mais on ne recule pas. Euh, par rapport euh, au bénéfice des mouvements à la base, qu'est-ce qu'ils gagnent Oui, mais qu'est-ce qu'on gagne C'est la vie. C'est la vie ou la mort. Quand lui est parti du Congo parce qu'il a été opprimé, mais il savait qu'en s'engageant sur la route des migrations il savait qu'il allait affronter les déserts et la température dans les déserts c'est 45 degrés, et ça il savait il savait que ça allait être difficile et que euh, dans la mer dans l'océan ça allait encore être pénible il savait, lui il est instruit il savait que quand on arrive en Europe les migrants ont des problèmes mais qu'est-ce qu'il faut faire on vient ici il y a des problèmes. Au pays, on a des problèmes. Bref, on s'est dit, bon, écoute, j'ai besoin de la vie. Là où je l'aurai, je m'engage. À part le droit de pouvoir circuler. Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent Cela, ils doivent continuer à manifester à la base. Parce que tout ce qu'ils peuvent gagner, normalement, ils doivent gagner. Parce que dans tous les pays, j'ai la constitution là-bas, dans tous les pays... Le, le, le peuple, à la base, on a droit à la terre. Nous, nous avons droit à la terre. Dans la constitution du Congo, je crois dans toutes les conditions, nous avons droit à un environnement sain. À un environnement sain. Mais est-ce qu'on nous donne un environnement sain Avec euh, tous les dégâts de l'uranium au Niger, par exemple, les dégâts de l'exploitation de l'or euh, dans mon pays euh, ou euh, au Mali, avec l'usage euh, du mercure. Mais ça pose des problèmes. Les dégâts, je n'ai pas parlé euh, des combats menés au Nigeria par le peuple agonie par rapport à l'exploitation du pétrole. Les dégâts causés là-bas. Mais qu'est-ce qu'on gagne Mais Ce qu'on doit gagner, c'est pouvoir jouir de ces droits fondamentaux. Ce sont des droits. Eh ben, on doit continuer à mener le combat, quelle que soit la répression. Mais en tout cas, on sait qu'on finira par... Euh, euh, on finira par euh, par gagner. Comment soutenir Bon, moi je pense que les actions, on en parle. On a eu des petits problèmes, des petits soucis parce que l'ami n'était pas là. Ailleurs où j'étais, j'ai montré par exemple les cobayes, les femmes qui n'ont pas assez de terre, mais qui ont besoin de protéines animales ou végétales. Alors je disais, on peut élever des cobayes, des cobayes, donc les petites bêtes, comment on appelle ça Cochons d'inde, les cobayes. Ce qu'on utilise dans les laboratoires pour faire les expérimentations. C'est rare, ces souris-là. Bon, ici, on disait, avant, ah bon, on mange ça. Oui, on mange ça chez nous. Et donc, ce genre, c'est des petites activités qui ne demandent pas des gros investissements. Et ça, ça peut être soutenu par n'importe qui d'entre nous. Ce sont des petites activités qu'on peut soutenir. Sinon, des femmes qui veulent produire la protéine animale euh, par rapport au soja. Ce sont des petites activités qu'on peut soutenir. Lutter contre la vitamine A qu'on donne avec le vaccin, mais produire la papaye, le fruit. Ce sont des petites activités qu'on peut soutenir. Alors, les grands mouvements dans l'organisation, ce qui est vrai, les grands mouvements dans, dans l'organisation, parce qu'il y a un problème quand on parle des mouvements sociaux. Je suis enseignant d'histoire et sciences sociales. Donc, j'ai fait d'histoire et les sciences sociales. Ça devait être ma profession enseignant. Un mouvement peut être structuré, donc hiérarchisé, et d'ailleurs ça crée des problèmes dans les mouvements sociaux, mais un mouvement peut être aussi un mouvement spontané. Ça peut être spontané. C'est-à-dire des gens qui subissent la violence, l'oppression, et qui euh, d'un coup comme euh, une étincelle, c'est un seul seulement qui dit ben, « écoute, on en a marre ». Et tout le monde dit « oui, on en a marre ». Et c'est parti. Et c'est comme ça que vous voyez dans des universités des mouvements qui, qui partent comme ça. Le temps. Donc, bon, bon, le temps. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on peut le soutenir dans la structuration telle qu'ils veulent se structurer, mais soutenir les actions, par exemple, par rapport à la médiatisation, sinon soutenir des actions euh, telles que, par exemple, euh, la médiatisation, euh, écrire dans des journaux, faire les relais avec euh, euh, les radios, les télévisions qu'il y a ici. Eh, les films, par exemple, on réalise beaucoup de films. J'ai vu un film hier sur euh, le, euh, celui qui a trouvé une solution au Burkina Faso euh, pour euh, lutter contre la désertification. Mais ce film, comment vous pouvez soutenir Nous n'étions que, je ne sais pas, 12 hier dans la salle. Mais voilà, c'est un film qu'on peut diffuser un peu partout et voir comment ce film-là peut le réalisateur ou alors l'acteur principal Comment il peut avoir de moyens pour continuer à planter Nous, nous avions fait un film sur la dette, les salaires de la dette, dette et environnement, réalisé par un, avec un réalisateur français. On montre l'exploitation de l'or au Mali, on montre l'exploitation de l'uranium au Niger, on montre l'exploitation de la forêt et l'exploitation de minéraux, le pillage de minéraux au Congo. Bon, je suis parmi les intervenants dans ce film. Mais ce film, je ne peux pas le diffuser au Congo dans d'autres radios, bien que c'est protégé par Arte, TV5, tout ça, mais le, nous le diffusons quand même. Mais ce film est là pour le passer dans des radios, des chaînes locales, il faut payer. Eh, parfois, j'ai pas cet argent là. Mais il faut payer. Le temps. Donc, euh, je crois que je peux terminer par là. Oui, j'ai manqué, excusez-moi, j'ai manqué deux éléments. Très souvent, le mouvement social en Afrique, on dit, ah oui, c'est lié à la religion, c'est lié à la religion. Et un mouvement lié à l'Église... Oui. Mais les gens oublient en Europe ici, on parle de mouvement de Sans terre au Brésil. Mais le mouvement de Sans terre au Brésil a bénéficié de l'appui de la commission pastorale de l'Église catholique et les autres églises en Amérique latine. L'Église catholique et les autres églises dans les commission des terres... Je crois Diter connaît ça, a, a beaucoup appuyé le mouvement jusqu'à faire un grand mouvement au Brésil des santerres. Mais très souvent chez nous, quand on parle de Kimbanguiste, par exemple, Simon Kimbangu, qui a résisté déjà à l'époque, 1921, ou Kim Pavita, la dame de fer, le genre de Jeanne d'Arc, et c'est là le soutien. En 1776, une femme dans la région Congo, Angola, Congo-Brazzaville et Kinshasa, avait été brûlée avec son enfant au dos, on l'a mis sur le feu, vivante, avec son enfant, elle a été brûlée. Ici en France, on parle de Jeanne d'Arc, mais cette femme, on n'en parle presque pas ici, mais c'est une femme qui a résisté contre ce qu'on disait dans l'évangélisation. Vous dites vous venez civiliser, vous amenez la, la, la, le christianisme, mais c'est quel christianisme où vous, devez tuer, où vous devez tuer les gens Mais c'était déjà à cette époque-là. Et je rappelle ça pour dire que l'Afrique, c'est un continent de résistance, c'est un continent de mouvements sociaux, dans l'histoire même. Kim pavita, on n'en parle pas. Mais alors qu'à cette époque-là, 1776, donc 1776, déjà, Kim pavita l'était. Mais on dit, ah, c'est l'Église, c'est lié à l'Église. Donc voilà, mais l'Église, c'est quoi L'Église, c'est quoi C'est un mouvement, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne doit pas simplement accepter des dogmes de l'Église. Et nous, les mouvements liés aux Églises, ce sont des mouvements aussi qui sont indépendants. Mais qu'on ne veut pas tenir compte quand on parle de résistance en Afrique et en Europe. Bon, je crois que j'ai répondu aux questions. Je ne sais pas. Il y, a une question laquelle... est que, exemple, il y avait une est question de Al Mais d'abord, c'est euh, Emmanuel. Simplement pour partager un peu le temps. Oui, je vais répondre. C'est la question des coopérations avec la population marocaine quand nous étions au Maroc. Oui, il faut dire que qu'au début, euh, il y avait un peu de résistance euh, de la part de la population. Mais à un moment donné, il y a euh, des gens engagés qui nous ont soutenus. On a commencé à, à coopérer. Et même cette coopération continue jusqu'à aujourd'hui puisqu'on a vu que réellement, c'est que nous faisons c'était euh, euh, pour une cause noble. Et je me souviens même euh, un jour en, 2000, en 2006, il y avait rafle, on avait arrêté déjà, nous avons appelé euh, quelqu'un, des, des Marocains qui est dans une organisation qui soutenait les migrants. Euh, il est venu, bon, ils sont venus avec euh, quelques membres aussi, ils sont partis à la, au commissariat de la police pour. Euh, demander la libération de nos amis. Et là, les amis aussi, du quartier, donc les migrants qui étaient dans les quartiers, on a sensibilisé, nous sommes partis ensemble. Et après, euh, cet ami marocain m'a dit une chose, il a dit, Emmanuel, ce que vous menez comme euh, lutte ici au Maroc. Je crois que vous, les marocains, normalement, ils, doivent, ils vous doivent du respect. Pourquoi Parce que vous, vous avez compris, euh, avant, euh, dans vos pays, et vous n'avez pas croisé les bras, vous vous êtes mis... Euh, euh, dans la lutte, et les jours où les Marocains comprendront aussi, je crois que ça sera aussi un grand changement ici au Maroc. Et effectivement, vous savez, c'était euh, la toute première fois au Maroc de voir euh, des migrants manifester, et je peux dire que cela a créé aussi, euh, a eu aussi de l'impact, puisque après, vous connaissez euh, l'histoire, après pendant les, les, le printemps arabe, il y a eu des révoltes, et pendant ces révoltes, on était aussi à côté des Marocains, on était à côté des Marocains, on, on a dit qu'on ne pouvait pas euh, laisser les Marocains seuls puisque leur lutte, c'est aussi euh, notre lutte et notre lutte, c'est aussi la lutte des Marocains. Et ensemble, on a commencé à lutter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a cette interconnexion, il y a cette coopération entre euh, les organisations des migrants et celles des Marocains. Oui, la question de l'oppression, c'est vrai et c'est vrai, partout il y a toujours de l'oppression, surtout quand on lutte contre le système qui est très fort. Vous savez, nous on lutte, on, a, on lutte, nous sommes là sans défense, on n'a pas d'armes, mais notre arme c'est notre parole, c'est notre conviction une autre situation est possible. Et quand on mène cette lutte, on s'est fait toujours arrêter, on s'est fait toujours expulser. Et c'est le cas que nous avons vécu d'abord dans notre pays, même le Congo. On a commencé le mouvement de résistance. Des fois, ici, on ne parle pas. Quand nous avons commencé la lutte au Congo, ça n'a pas commencé seulement dans les années 1990, euh, avec les changements intervenus au niveau international, mais la lutte au Congo a commencé depuis euh, euh, de longues dates, déjà dans les années 1964 65 il y a eu déjà des étudiants qui se sont battus, qui comprenaient déjà que Mobutu était en train d'instaurer de la dictature au Congo et que ceux qui soutenaient Mobutu, pour besoin de la cause puisqu'ils avaient besoin de quelqu'un au pays euh, acquis à leur cause pour pouvoir trouver les matières premières afin de faire fonctionner les industries ici en Europe. Alors, ils ont laissé beaucoup de faire des choses, mais il y a eu des étudiants qui se sont levés pour manifester et ils ont été arrêtés. Il y a à l'époque un procès qu'on appelait le procès calmer, Donc, il y a eu déjà qui ont été euh, euh, arrêtés, qui ont été même condamnés, d'autres même ont été euh, euh, assassinés et ça continue. Et à 1900, dans les années 1990, c'est là que nous aussi nous avons commencé. On ne nous a pas laissé euh, euh, la liberté, c'est-à-dire que chaque fois que vous descendez dans la rue, vous devez vous mettre en tête que vous allez manifester et que la chance de retourner à la maison est minime. Mais comme Victor a dit, on ne peut pas croiser les bras. Il faut toujours euh, lutter quand on s'est déjà engagé, c'est-à-dire que on sait que il y a la vie, il y a la mort, et on ne peut pas euh, craindre, c'est ça, et la violence policière, c'est... C'est fréquent en Afrique. Oui, je voulais répondre à la question sur la politique oui. qu'il a posée. Oui, la, la politique. Bon, en fait, moi, j'ai fait la politique. Ce que nous faisons ici, c'est de la politique migratoire. Mais la politique, c'est la gestion de la cité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut donner une autre définition de la politique euh, étymologiquement c'est la gestion de la cité. Et chaque citoyen doit participer à la gestion de la cité. Et donc, j'ai dit, je peux participer à la gestion de la cité en étant, par exemple, député. Euh, je me rappelle, en Belgique, je fais partie du réseau aussi de la dette, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Je suis passé plus de sept fois au congrès belge avec d'autres amis du Niger, du Mali, et tout cela, pour expliquer aux congressistes belges les dégâts causés par l'Union européenne et la Belgique dans nos différents pays, au congrès belge. Mais si nous sommes allés là, la tâche nous a été facilitée par un député progressiste, Pierre Galland, pardon, un sénateur, Pierre Galland, qui était du mouvement associatif et qui était devenu euh, sénateur. Grâce à ces contacts, il a joué que nous puissions chaque année expliquer à, au Congrès belge nos luttes que nous menons dans nos pays et tous les dégâts causés. Donc voilà pourquoi je disais, mais pourquoi ne pas être là Et en fait, ce n'était pas ma volonté d'aller au Parlement, mais c'est la population. Une fois, j'ai été agressé par un monsieur parce qu'un véhicule s'était embourbé dans la boue, le véhicule, les camions ne pouvaient plus passer. Alors je suis allé, je vais faire des images pour mon émission. Euh, une vidéo et le monsieur a jeté sur moi un sac, un sac de plus de 40 kilos, il a jeté ça sur moi, il dit non mais tu viens filmer quoi, mais tout ça c'est toi, on t'avait demandé d'être candidat, d'être au parlement, chaque fois tu refuses et voilà ce que nous connaissons maintenant. Et ça m'a fait des larmes aux yeux. Donc voilà comment je me suis présenté candidat et j'ai été élu, hein? j'ai été élu dans ma circonscription comme député mais carrément le système des élections chez nous, la commission électorale dans la compilation, quand on devait quand on a amené les résultats au, au niveau le plus haut et eh bien j'ai été écarté et la justice malheureusement à la cour constitutionnelle, à la cour suprême de justice, la justice a donné raison à, à celui-là c'est regrettable au Congo parce que le parti qui m'a fait partir qui, qui, qui, qui, qui luttait contre moi c'est un parti, C'est Monsieur là le meneur de ce parti. maintenant, soi-disant, il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition maintenant. Ben, J'ai vu son collaborateur pour lui dire, mais c'est vous qui m'avez écarté. Maintenant, vous dites que vous voulez vous battre pour la population. Donc, je voulais faire la politique dans ce sens-là. Mais je rappelle, Evo Morales, en Bolivie, mais Evo Morales, c'est un paysan, non C'est un planteur de... Des, des coca. Et Lula, bon, son histoire est devenue un peu bizarre, mais Lula, c'était un syndicaliste, il était dans le mouvement associatif. Là aussi, ça doit nous interpeller. Peut-être c'est là où tu vas. Qu'est-ce qui fait que Lula, par exemple, au Brésil, qui était syndicaliste, qui menait le combat dans les syndicats de métallurgie, et à la fin, il arrive au Brésil, il a fait ce qu'il a fait, mais à la fin, on retrouve son nom euh, dans la la corruption avec Petrobras. C'est là la question. Qu'est-ce qui fait que quand on arrive dans ce milieu-là, parfois on se retourne contre la population Peut-être que c'est ce qu'il devait, devait dire. Mais nous, nous devons faire, continuer à faire le contrôle. Et c'est ce qui nous manque. Le contrôle citoyen dont on parlait hier. Chaque fois, nous devons interpeller nos élus. On doit les interpeller et non faire ce qui se passe chez nous, ils réunissent les gens, ils donnent la bière, ils donnent à manger, sans demander qu'est-ce que vous faites au Parlement. Et ça aussi en Europe, il faut demander au Parlement. Moi je suis surpris en Allemagne, l'Allemagne qui lutte contre la, la pollution, on organise des grandes conférences contre la, la, la, le changement climatique et tout ça, mais l'Allemagne continue à utiliser le charbon. C'est bizarre, c'est incroyable, le charbon en Allemagne. Donc voilà comment le jeune allemands doivent continuer à interpeller, ou les nucléaires, les combats menés, je ne sais dans quelle ville là, on disait que les gens luttent contre les déchets nucléaires. Donc nous devons continuer à lutter et continuer à interpeller nos hommes politiques. Très souvent, nous luttons entre nous-mêmes, mais il faudrait approcher ces politiciens progressistes pour qu'ils soient toujours là et qu'on qu tape toujours sur eux. Bon voilà, merci. Je parle un peu trop, mais excusez-moi. Okay, Also wir sind, wir sind fast am Ende. Wir müssen auch relativ pünktlich Schluss machen, weil ja die Workshops die nächsten auch bald anfangen. Gibt es noch für eine Frage, zwei, gibt es noch Platz, Anmerkungen, wie auch immer? Machen wir eins, zwei, okay? Jeweils bitte kurz. Und wenn es Fragen gibt, auch kurz anschauen. Hallo, ich bin Jula ist eher ein kleines Statement. Und zwar war ich in Burkina Faso zum Zeitpunkt der Revolution und auch zum Putsch, der ein Jahr später passiert ist. Und genau, ich wollte anmerken, dass natürlich es super wichtig ist, dass Proteste und Regierungswechsel von unten her organisiert werden und dass es diese Basis gibt. Aber also aus meiner Erfahrung auch einfach nochmal feststellen, dass äh, internationale Diplomatie auch sehr sehr wichtig ist. Denn ähm, erstens äh, ganz so friedlich äh, war der erste Tag der Revolution in Burkina nicht. Es wurde scharf geschossen. Und das ist einfach ein Beispiel für sehr viele ähm, afrikanische Staaten, in denen dann einfach scharf geschossen wird, wenn man auf die Straße geht. Und ähm, Hier war einfach der internationale Druck auch sehr wichtig, was natürlich wieder die Gefahren birgt, dass die ihre Machtvorherrschaft ähm, sichern wollen, denn äh, in Burkina ist immer noch Frankreich ähm, sehr einflussreich und das Gold, was da abgebaut wird, wird exportiert, Kanada, Australien ganz groß dabei. Und ähm, ja, aber wie will man das bewerkstelligen, wenn das äh, Volk ähm, keine Waffen hat, keine Möglichkeiten hat? Zum Beispiel, ich will es noch mal kurz erwähnen, in Kamerun ist gerade ähm, auch ähm, der frankophone teil und äh, der englische Teil äh, am, ja, im Clinch und äh, da geht es richtig ab und wir kriegen hier überhaupt nichts mit, da werden Leute ermordet auf der Straße, das Internet ist abgeschaltet und hier äh, die Medien berichten nicht darüber und ähm, ja, es wird aus Hubschraubern geschossen und hier ist es wichtig, diesen Präsidenten, den frankophonen Präsidenten, der seit 1984 im Amt ist, durch internationale Diplomatie auch zum Einlenken zu bewegen. Und äh, ja, die Gefahr ist natürlich, dass man dann wieder alte Systeme stärkt, aber trotzdem ist es nicht zu äh, verachten. Und was wir machen können, ist auf jeden Fall von, von der europäischen Seite her, äh, Politiker darauf aufmerksam zu machen, dass sie da eingreifen, dass sie das im Parlament besprechen und äh, ja, Das einfach verbreiten, auch über die Medien. Merci. Merci. Du coup, j'ai une petite question. Alors, comment est-ce que vous utilisez uh, le social media uh, pour vos mouvements Parce que ça joue uh, un très grand rôle uh, ici en Allemagne, en Europe. Et je suis sûr euh, que ça joue euh, un rôle très important en Afrique aussi. Alors euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut utiliser le social media comme euh, média alternatif? Parce que vous avez dit les deux que les médias euh, ils ne font pas de rapport euh, véritable ou ben, réel. Ben. Okay, vielleicht beide, könnt ihr beide noch mal ganz kurz was zu sozialen Medien sagen. Wir haben es jetzt schon 11 Uhr, wir müssen also wirklich tatsächlich in drei Minuten hier Schluss machen. Also jeweils noch ein kurzes Wort von euch dazu. Oui, pour nous, il que les social media ont joué un grand rôle dans notre vie que nous avons au Maroc. Pourquoi? Parce que. Chaque fois, donc d'abord il y a eu une rencontre entre les organisations de migrants et aussi euh, d'autres organisations de migrants et aussi euh, des militants et activistes européens qui étaient venus au Maroc et ensemble. On avait créé une liste de diffusion, ce qui fait que chaque fois qu'il y avait par exemple des rafles au Maroc, vous savez quand il y avait des rafles, ce sont des rafles qui commençaient souvent entre 3h et 4h du matin et à 6h déjà le bus. Euh, démarrer pour aller au niveau de la frontière à Oujda. Alors nous nous avons euh, utilisé, nous avons beaucoup utilisé les médias sociaux avec notre euh, liste de diffusion. Chaque fois qu'il y avait un problème, on, on envoyait le message et là tout le monde était atteint et tout le monde était mobilisé, ce qui nous permettait euh, de mener des protestations. Et aussi euh, le message qu'on envoyait, qu'on écrivait sur cette liste, il y a même des autorités, des autorités qui recevaient aussi ça et ce qui faisait qu'à un moment donné, ils avaient un peu de réserve à faire de n'importe quoi sur le migrant. Alors pour nous, je crois que les médias sociaux, oui, ça joue un grand rôle. Mais il faut savoir, par exemple, dans le pays, mon, mon, mon pays, par exemple, le Congo, oui, il y a maintenant l'Internet, mais ce n'est pas partout qu'il y a la, la, la connexion Internet. Et en même temps, ça coûte aussi, ça coûte, ça coûte cher pour accéder sur les réseaux Sociaux. Et aussi quand il y a par exemple des manifestations, quand il y a euh, oui, des manifestations ou quand les gens veulent euh, se mobiliser, des fois il y a les autorités qui bloquent l'Internet. Euh, euh, euh, donc c'est ça la difficulté que nous avons. Oui, je pense qu'il qu l'a dit. Euh, c'est vrai que les médias sociaux jouent un grand rôle actuellement surtout chez les jeunes. Parce que bon, nous, les vieux, on a du mal à manipuler tous ces appareils. Les jeunes ça joue un grand rôle. Et chaque fois, les images sont vite parties. Mais la dernière manifestation à Kinshasa, dernièrement, j'étais là. Les étudiants ont manifesté. Et euh, carrément, le gouvernement a demandé à ce que les images ne passent plus. Il a imposé aux compagnies de télécommunications. Et ces compagnies de télécommunications doivent obéir. En principe, c'est leur liberté de ne pas obéir. Mais ils doivent obéir parce que ce sont des compagnies de communication qui, généralement, ne payent pas les taxes réelles. Et donc, si ils n'acceptent pas de couper les réseaux sociaux, eh bien, le gouvernement va leur dire, d'ailleurs, vous ne payez pas les taxes. Parce que très souvent, ils passent par euh, la corruption. Alors, les radios et télévisions euh, en ligne, même les journaux en ligne, c'est vrai, c'est une faiblesse qu'on a, mais c'est par rapport... Euh, la connexion qui est très très difficile mais aussi la maîtrise et donc dans les échanges par exemple il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur euh, ces matières ceux qui connaissent que ce soit le jeunes africain ou bien le jeune européen qui savent bien, euh, qui peuvent aider le jeune à faire euh, des radios euh, des émissions en ligne, télé moi je pense que voilà un genre euh, de coopération qu'on peut aussi euh, voilà qu'on peut faire je crois que c'est ah, c'est tout donc c'est presque le même problème merci l'observation c'est vrai il faut des actions moi une fois on m'a refusé un visa on m'a refusé un visa et je devais voyager le samedi le billet était là le vendredi j'arrive à l'ambassade de Belgique on m'a refusé le visa alors que je viens régulièrement en Europe mais curieusement le samedi mon voyage était le soir le samedi à 10h30 l'ambassade m'appelle l'ambassade dit « non, tu viens vite avec ton passeport. Tu dois voyager. Euh, si tu as annulé le billet, on, on va tout arranger. Tu dois voyager. Et c'est parce que c'était grâce à ces parlementaires, à ces, ces sénateurs belges-là. Lorsque en Belgique on a dit qu'on n'a pas donné le visa, eh bien ces, ces sénateurs ont intervenu. On m'a donné le visa. Donc euh, la coopération, la diplomatie dans ce sens-là, officiel avec le progressiste. C'est très important parce que ça permet, ça permet de faire voir toutes ces violences et répression qu'on connaît. Merci. Okay. Yeah.